Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode un peu spécial de Dirty Biology. Aujourd'hui nous allons rendre hommage à l'acteur qui était Robin Williams et à ce que son œuvre raconte sur les humains. Nous sommes capables, en tant qu'humains, d'une prouesse unique dans le monde vivant. Nous construisons des histoires et nous les partageons. Nous sommes tellement imprégnés d'histoires qu'il nous est très difficile de les analyser depuis l'extérieur, et il est peut-être plus simple de voir ce qu'une histoire n'est pas. Une histoire n'est pas une liste de faits décrits de façon abrupte s'enchaînant les uns après les autres, et ce n'est pas non plus un compte rendu complet d'un événement. Une histoire, c'est une structure lacunaire qui donne des points d'accroche à l'imagination de celui qui l'écoute ou qui la lit, tout en lui laissant de l'espace pour que son imagination s'exprime. Que savons-nous du véritable passé du génie, dans Aladdin, ou de celui du professeur Sean Maguire dans William Ting Très peu en fait. Il n'est que suggéré par quelques dialogues et quelques postures de l'acteur qui le joue. Mais pourtant, ces personnages vous semblent vivre par eux-mêmes et après avoir vu les films, vous avez une image mentale de leur histoire personnelle dans la tête. Vous pouvez imaginer ce que serait leur réaction à tel ou tel événement. L'imagination fait déborder les personnages du simple cadre du film. C'est au compteur de nous donner des points d'accroche. Mais c'est nous qui créons mentalement le reste, qui remplissons les vides. Et nous le faisons en permanence, parce que nous passons littéralement nos vies dans des histoires. Pour les enfants, jouer à faire semblant dans des univers imaginaires est un acte compulsif et automatique. Dès l'âge de 1 an, un enfant peut prétendre qu'il téléphone, et dès 2 ans il peut jouer un personnage qui n'est pas lui. Un chauffeur de voiture, une princesse, l'un de ses propres parents. C'est une caractéristique biologique innée qui s'observe dans toutes les cultures du monde, et dans toutes les circonstances même les plus inhumaines. S'inventer des histoires fait partie de notre patrimoine biologique indiscutable et aujourd'hui encore, nous passons la majeure partie de notre temps éveillé à consommer des histoires, sous forme d'images, de mots ou de rêveries. Pourquoi sommes-nous incapables de résister à la traite des histoires Pourquoi oublions-nous systématiquement qu'il ne s'agit que de mots sur le papier ou que d'un acteur devant une caméra D'où nous vient cette capacité à partager des fictions entre nous, à les vivre et à s'attacher à leurs personnages comme s'ils étaient de vraies personnes notre besoin de fiction est un phénomène qui semble offrir plein d'avantages, et de nombreux chercheurs ont proposé des explications très différentes. Certaines hypothèses sont assez simples, voire simplistes, comme celles qui postulent que les histoires ont évolué comme un caractère typiquement sexuel, celui ou celle racontant le mieux les histoires pouvant s'offrir les charmes des meilleurs partenaires disponibles. D'autres estiment que les histoires donnèrent un avantage pratique à nos ancêtres en renforçant les liens entre les individus, les fictions resserrant le tissu social des premières sociétés autour de personnages ou d'événements imaginaires communs. Une théorie propose que les histoires nous sont utiles de la même façon qu'un simulateur de vol est utile à un pilote d'avion. Les histoires sont des terrains de jeu pédagogiques. Lorsque nous entrons dans une fiction, nous développons de l'empathie pour les personnages, nous apprenons de leurs erreurs et nous perfectionnons nos compétences sociales. Les histoires nous transforment incomparablement plus que des textes bruts ou que des listes. Des travaux de recherche ont par exemple montré que des lecteurs assidus de fiction ont de meilleurs scores d'empathie, et sont meilleurs pour déchiffrer les émotions internes des autres personnes, comparativement aux gens qui ne lisent pas ou peu. Une dernière explication pour expliquer l'origine des histoires est beaucoup plus simple, et pour la comprendre, il suffit de regarder ce très court film. Qu'avez-vous vu Avez-vous vu un ensemble de formes géométriques animées de façon aléatoire ou « Avez-vous transcrit une histoire où deux triangles se battent l'un contre l'autre, le méchant gros triangle remportant une victoire sur le héros petit triangle au dépens de la princesse petit cercle ?» La vérité est que notre esprit est complètement dépendant des histoires, et que celles-ci sont une drogue auquel il est vulnérable. Alors dès qu'il en a l'occasion, il va créer du contenu romancé, même à partir de formes géométriques. C'est tout le sens de la dernière hypothèse. Peut-être qu'au final, l'augmentation des capacités cognitives du cerveau au cours de notre histoire évolutive a mené à une dépendance accidentelle, une addiction à la fiction. Un accident de parcours évolutif qui fait naître une passion innée et incontrôlable pour le virtuel. Quelle que soit la véritable origine des histoires, il existe des personnes qui ont su maîtriser l'art de tromper nos esprits, de les attirer dans des fictions. Et Robin Williams était un maître de cet art. Pour comprendre Robin Williams, il faut remonter quelques décennies avant le début de sa carrière avec Jonathan Winters. Jonathan Winters faisait de la télévision et du stand-up depuis le début des années 50 et avait un talent hors du commun pour improviser des situations et des personnages à la volée, à partir d'accessoires très simples. Children, I want you to pay attention now. This is A5 square... Freddy, come here <rires> I miss Eating Robin <rires> Williams sera très vite en admiration devant le génie de Winters, et quelques décennies plus tard, il improvisera une version comparable du sketch de Winters avec une écharpe. I came to Bombay last year. <rires> I would like to welcome you to Iran cape. ring, bull De la même façon qu'avec les figures géométriques, notre œil ne voit plus le bâton, ni l'écharpe, il voit une histoire. Robin Williams fera de Winters son mentor, et plus tard, un ami intime. When I first, uh... Quand je l'ai rencontré, et j'ai travaillé avec Mindy, nous l'avons fait, avons eu un temps Ce Tous étaient bons jours Vous avez accès à plus de médicaments dans ces jours Les deux acteurs étaient de très subtils observateurs, et savaient utiliser leur entourage ou leur environnement pour enrichir les fictions qu'ils inventaient ensuite devant un public, ou devant une caméra. Jonathan m'a appris juste me m'aider que le monde est ouvert pour jeu. jeux. Je veux dire, il a dit que tout le monde est... ...mockable. <laughs> A way. Pour saisir l'énergie qui animait Williams, il suffit de voir ses interviews à la télévision et sa capacité à sauter d'un sujet à l'autre. What is legalized insanity? Well, <rires> you move with it. Lead with something. Okay, whatever you want. You know you want it. <rires> um... <rires> Je pense que c'est l'un exemple, Ces improvisations en rafale surprenaient aussi bien les animateurs de l'émission que les caméramans. Ha, ha, ha, ha Où est-ce que je suis là Ça fait vraiment le caméraman fou Non, non Certains des plus grands moments de la carrière de Robin Williams sont des idées spontanées qui n'étaient pas écrites. J'ai vu Robin faire une heure toute sur scène, et prendre une 15 minutes de break, et faire une autre heure de matériel totalement différent. Williams était un artiste entièrement impliqué dans le partage des émotions, dans la création de personnages auxquels nous pouvions nous rattacher. L'une des plus formidables propriétés de notre espèce est notre addiction aux fictions, et nous avons une dépendance presque physiologique au virtuel. Quelle que soit la raison évolutive de ce trait distinctif, nous avons besoin de conteurs et de guides pour nous emmener dans ce pays imaginaire. Et à travers son œuvre et son génie créatif, Robin Williams en est un exemple sublime. My hands are arthritic, as you can tell. Well, just consider them not as hands anymore, but as paws. Be ready to do this. Get a little cat tree. Don't be afraid. Say yes, yes. Don't be afraid. I'm gonna to put my hands on your head now. I'm no, but they're you... in my hands. Why would you put your hand on my head? Because There's that's... nothing out of my hands. It's head. a two-shot. Go with me. It's a two-shot. <laughs> Work with me now. Work with me, demon spirit. Bobby, get the extra Look ready. at my hands. They're straight out. <laughs> they're straight out. Now, now, now you, you can hand. serve hand. things. Now you can serve things. Go table 14, table 14. No, but I can't get them back that way. How do you get them back for, for Look, horrible, this is called mime syndrome. A tendency to be in a box for no reason for horrible long periods. A tendency to walk against the wind when there is no wind. Won't you please help? A mime is a terrible thing to waste. You heard what he said. Mime is a terrible thing to waste. Look at this. This also means surrender. It's also basic Egyptian army training course. Okay, ready? Drop gun again. One more time. Drop gun again. Drop gun again. God in <laughs> All this money. <laughs> <laughs>